Oscar, es-tu sérieux Tu me demandes d'expliquer des choses moi Mais en quoi est-ce que je peux être intéressant En quoi est-ce que je sais des choses qui peuvent être utiles aux autres Ah mon Dieu, il me semble que je serai pas bon. En plus, il faudrait que je fasse attention comment je parle. Mais non, grand singe, il faut que tu restes toi-même. Et puis, si tu ne sais pas à quel point tu es intéressant et tu connais des choses qui peuvent nous intéresser, mon Dieu, est-ce que tu as le syndrome de l'imposteur Vite, vite, trouve-toi des façons de ramener à ta conscience tout ce que tu as de valable. Tu sais, tu peux être vraiment intéressant, mais il faut qu'à tes propres yeux, tu te trouves légitime. Vite, va faire des exercices. Des exercices? Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Il faut que je réfléchisse à tout ce que je sais, à tout ce que j'aime, à tout ce qui m'intéresse. Hum... « Tu piques ma curiosité. Je vais y penser. »